C'est avant tout, euh, au-delà d'être euh, un livre ou avant d'être un livre, c'était euh, une, une idée ou une intuition en fait, le constat qu'un qu changement était en train de s'opérer, qu'il y avait une vraie volonté des citoyens d'aspirer de, de, à un changement de modèle de société. Et euh, par la suite, de façon... Euh, Très concrète à partir de nos recherches avec Marc, donc le, le co-auteur de l'ouvrage, euh, à travers nos recherches, à travers nos expériences de terrain, euh, à travers nos différentes rencontres, en fait, c'est confirmé euh, cet état de fait, cet en engagement des citoyens vers le changement. Et euh, au-delà de ça, c'est vraiment le résultat de, de c'est le fruit d'un travail de 20 ans de Marc dans euh, sur ces sujets de recherche-là, et dix ans à la, commission, euh, à la Commission européenne, aux côtés donc, du, du président à, à l'époque. Et pour moi, c'est à peu près, oui, 7 ans de recherche également sur ces sujets-là, sur le, le, le changement ou cette vraie volonté d'aspirer justement à un nouveau modèle de société. Alors les Réenchanteurs, c'est précisément tous ces citoyens euh, mais euh, qui peuvent aussi être composés enfin, d'entreprises, de collectivités locales plus globalement, mais c'est vraiment l'ensemble des citoyens qui sont en train d'œuvrer au quotidien pour le changement de modèle et aller vers un modèle de société vraiment plus respectueux du vivant, plus sobre, plus, euh, plus éthique, en fait, et, et globalement plus juste. Après, l'ensemble de ces citoyens, c'est vous, c'est moi, c'est euh, des gens qui œuvrent au quotidien, euh, soit sous forme de manifestation, Enfin, Concrètes qui vont défiler dans les, dans les manifestations, mais c'est aussi euh, euh, des, des gens qui cultivent un, un jardin potager, qui, qui participent à la construction d'écolieux. Donc euh, ils ont des profils différents et variés, mais par contre ce qu'ils ont vraiment en commun, c'est cette volonté de créer et d'aspirer à, à un monde plus juste, en fait, où est basé vraiment sur des valeurs de partage, de solidarité, euh, euh, voilà, plus, plus éthique et surtout vraiment dans le respect du, du vivant. Alors les actions et les réflexions se font euh, à tout niveau. En fait, ça se fait dans, dans l'alimentation. S'il euh, y avait une vraie volonté aussi de bien manger, de savoir et de connaître l'origine de son alimentation, donc euh, ça va se manifester bah, par le développement des circuits courts, des AMAP, etc. Euh, mais ça va aussi se manifester par euh, une autre façon de se déplacer. Euh, donc oui, davantage de transport en commun, où on prend moins l'avion euh, également. Euh, ça va se manifester sur une, une nouvelle façon euh, peut-être des ou d'accompagner ces, ces enfants aussi vers une sensibilisation à l'écologie, au respect de l'environnement. Donc euh, ça prend voilà, des formes complètement diverses dans tous les domaines, j'allais dire, euh, mais aussi dans, dans la santé. C'est, euh, je crois, une, une volonté aussi, une, une dynamique qui va davantage vers les, les médecines alternatives, euh, également dans, dans une démarche encore une fois plus plus sobre et parallèle à, à une démarche vraiment euh, financière dans une dynamique de profit, etc les raisons d'espérer, bah, c'est de voir que finalement c'est une, une, une force colossale, 2 euh, milliards d'acteurs du changement, euh, donc ça c'est basé au départ euh, vraiment sur une recherche, sur des travaux de recherche en particulier d'un sociologue Paul Ray, euh, sur des millions de, de, de citoyens, euh, donc qui a fait cet état de fait, puis après ça a été effectivement élargi aux différents continents, parce que c'était d'abord réservé aux Américains, enfin réservé en tout cas une étude sur le continent américain, puis après élargi au continent européen à la Chine, au Japon, donc il y a, il y a il y a ce constat, en fait, que c'est vraiment une force colossale qui est en train d'avancer vers un, un, vers un changement. Euh, donc c'est ça qui est encourageant, et c'est ce qu'on veut montrer, en fait, dans l'ouvrage, qu'il qu y a une vraie dynamique de fond euh, qui, qui, qui est présente et qui est en train, j'allais dire, de... de de, de, de bouger les lignes euh, en profondeur donc euh, euh, voilà c'est un livre qui est là pour donner cet espoir là et pour montrer en fait qu'il y a cette force là euh, ensuite euh, quand on prend du recul c'est ce que l'ouvrage veut faire aussi c'est prendre du recul, prendre de la hauteur et euh, peut-être percevoir, bon ça c'est des choses qu'on trouvera sur, sur la, la fin de l'ouvrage euh, c'est euh, finalement euh, on peut se poser la question de est-ce que c'est pas un, un, un passage obligé, je sais pas, mais enfin nécessaire de, de l'espèce humaine qui finalement, dans l'histoire du temps, est assez jeune, dans l'histoire de, de l'existence de la planète Terre, on dit que l'espèce humaine, elle est finalement assez jeune, et... Euh elle serait en pleine crise d'adolescence et finalement avec un ego exacerbé qui qui repousse ses limites aujourd'hui et qui est juste en train de prendre conscience qu'en fait qu'elle peut pas continuer dans ce modèle là et qu'elle est voilà j'allais dire obligée aujourd'hui d'être d'aller vers un, un, un modèle plus plus éthique plus plus durable plus plus sage en fait et plus mature le message que je qu nous voulons faire passer aussi de manière forte, c'est euh, dire que finalement le malaise qu'on peut ressentir aujourd'hui dans la société, euh, l'inconfort face à cette, euh, ouais, ça, cette ambiance morose et anxiogène, euh, c'est que finalement ça, ça s'explique par le fait qu'on soit aujourd'hui entre deux mondes. Un ancien monde qui est atteint ses limites aujourd'hui, qui est en train de mourir, et un nouveau monde qui est en train parallèlement d'émerger, avec de nouvelles valeurs et de nouvelles visions. Donc un ancien monde basé sur des valeurs de, de, dire, oui, de, de, de puissance, de pouvoir, où la finance prend toute la place, où la dimension économique prend la place sur la dimension sociale, face à, à un monde justement basé bah, sur des valeurs en plus de, de partage, de sobriété, de, de solidarité. Après, les raisons pour lesquelles... Euh, enfin, les, les atouts, j'allais dire, euh, les atouts de l'ouvrage, les, les avantages du, du livre. Euh, alors J'ai un, un lecteur qui m'a dit récemment euh, « Ce livre m'a donné de la force ». Donc, euh, je pense que c'est peut-être un livre qui peut apporter de la force, donner une certaine force. Euh, c'est surtout, je crois, qu'il apporte... Une, une perspective d'avenir qui est plus enthousiasmante que ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui aussi. Donc il y a cet élément fort. Euh, il porte des éléments concrets aussi, euh, avec des exemples euh, chiffrés, enfin avec des chiffres, avec des exemples concrets. Et euh, il peut être inspirant, un peu comme un guide pratique aussi pour euh, l'ensemble des acteurs qui ne seraient pas encore engagés, mais aussi évidemment ceux qui sont engagés. C'est rassurant de voir qu'effectivement ça avance et que ça contribue à, à une dynamique plus globale, mais euh, inspirant pour euh, l'ensemble des citoyens, des entreprises ou des collectivités qui ne seraient pas encore engagées dans le changement, justement pour y trouver des sources d'inspiration.